Le Covid, euh, il a surtout euh, mis en exergue des, des, des problématiques qu'on qu connaît depuis longtemps en termes de, de, de déficience de nos industries de santé euh, à fournir euh, le pays en, en, en médicaments et en matériel médical. Euh, voilà, on l'a vu pendant le, le Covid, un petit médicament qui est bien utile qui s'appelle doliprane. Doliprane et le paracétamol, plus globalement, qui a dû être rationné. Et ça, c'est dû à, à des politiques et des stratégies des laboratoires qui sont nés depuis une trentaine d'années euh, qui, euh, pour diminuer leur coût de production et augmenter leur, pro, euh, leur profit, euh, pratiquent la délocalisation euh, à tout va. Donc maintenant c'est inscrit pour personne que, que 80% de nos molécules actives sont produites en Chine et en Inde. Et on a pu mesurer avec euh, le Covid les difficultés qu'on a pu avoir en termes d'approvisionnement de médicaments, notamment les hypnotiques, euh, les anesthésiques, où euh, ça a été très difficile dans, dans certains CHU euh, à se procurer. Euh, voilà Si ce n'est que là ça a été mis en exergue et le gouvernement ne peut plus le nier, mais que c'est une réalité que nous on dénonce depuis plus de 20 ans. Euh, voilà, en quelques chiffres, 2008 on avait 40 ruptures de médicaments, euh, 2010, 2018 on en avait 540 et 2019, 1200 ruptures de médicaments. Donc à ce niveau-là, euh, euh, le Covid aura au moins eu ça de positif, c'est qu'il euh, a obligé euh, les pouvoirs en place et, et les laboratoires à admettre les, les difficultés qui, qui se posent à nous aujourd'hui. On parle que là clairement de, de, de, de la mise en danger quand même de la sécurité sanitaire du pays et, euh, et les questions de l'indépendance thérapeutique de notre pays. À titre d'exemple sur le paracétamol, euh, bon il faut savoir que le, la molécule de base du paracétamol ça s'appelle la pape. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est 3 centimes sur une gélule. Euh, la molécule active euh, euh, coûte euh, à peu près 4 euros le kilo quand on le fabriquait en France. On a gagné 1 euro le kilo. Euh, délocalisant euh, en Chine. Il euh, y a une usine aussi pays de l'Est. Donc on voit que, que, que ça ne représente rien. Quoi. Euh, la molécule active du paracétamol, c'est 2,5% euh, de la boîte de médicaments. Euh, voilà, pour, euh, voilà, à titre de, de, de comparatif, euh, le, le, le, la notice coûte plus cher que l'ensemble des huit gélules que, que l'on a dans la boîte. Donc voilà, bon, c'est quand même des choses qui sont euh, quand même euh, scandaleuses et aujourd'hui je pense que l'État pourrait prendre certaines dispositions qui permettraient de relocaliser pas que le paracétamol, mais euh, un certain nombre de principes actifs qui, qui sont nécessaires et vitales à, à, la santé et à la bonne santé de la population. Les industries de santé, on va dire les industries de santé. Donc c'est le médicament, c'est les dispositifs médicaux, c'est les matériels médicaux. On dit que ben, pour la France, quand on parle de santé, euh, on doit, on doit et il faut absolument mettre en place un pôle de santé publique qui intégrerait justement les industries de santé. Voilà, de façon à ce que ce soit une gestion, on dirait une gestion, une planification qui soit faite les pouvoirs publics, alors bien évidemment en, en y associant les professionnels de santé, les usagers, les organisations syndicales, de façon à ce qu'on ne soit plus euh, dépendant. Mais au-delà de ça, euh, on se pose aussi la question de... de, de, de, de on ne se pose pas la question à la CGT, nous on le sait, mais euh, on doit se poser la question de savoir si euh, les produits de santé sont des biens marchands ou des biens communs de l'humanité. Voilà, aujourd'hui, voilà, la santé, ça n'a pas de prix. Il y en a qui disent que ça a un coût. Nous, la santé, tout le monde y a droit de façon uniforme. Il a accès, doit avoir accès aux soins, quelle que soit sa condition sociale et ses ressources. Et à ce niveau-là, est-ce que le médicament doit être un bien marchand Nous, à la CGT, on dit que non. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir qu'on se penche et qu'il y ait un grand débat de société aussi à ce niveau-là.